Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment prolonger vous-même vos prêts en ligne sur le portail documentaire de la bibliothèque. Les prêts ne sont prolongeables que 3 jours avant la date de retour et après réception du mail d'avis d'échéance de prêt. Certains manuels de notre bibliothèque, comme les Benson et les Toic, ainsi que les documents réservés par un autre usager ou ayant déjà du retard, ne sont pas prolongeables. Si vous avez du retard pour un document, la prolongation est impossible pour les autres. Pour vous connecter au portail, cliquez sur la vignette rouge « Mon compte » en haut à droite de l'écran. Une fenêtre s'ouvre avec les différents établissements présents sur le portail. Choisissez votre établissement de référence, dans notre cas, l'INSA Strasbourg. Les identifiants et de mot de passe pour la connexion sont les mêmes que pour l'accès au poste informatique de l'INSA Strasbourg ou à l'adresse mail Sogo. Si un avertissement de sécurité s'ouvre, cliquez sur « Continuer ». Une fois authentifié, vous êtes redirigé vers la page d'accueil du portail. Pour aller sur votre compte, cliquez à nouveau sur la vignette rouge qui porte à présent vos noms et prénoms. Sur la page suivante, cliquez sur Situation. Vous verrez apparaître une page avec vos différents prêts. Pour chaque prêt, cliquez sur le bouton Prolonger. La nouvelle date de retour apparaît. La prolongation de prêt est toujours de la même durée que le prêt initial. Un maximum de 6 prolongations est possible. Pour tout renseignement, contactez l'équipe de la bibliothèque.